Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 3 décembre, il est actuellement 10h20 et euh, je me prépare pour le concert euh, que je fais au profit du Téléthon euh, à l'ISIS sur ourc en Seine-et-Marne donc j'ai été invitée à être euh, une des artistes parmi d'autres euh, à faire ce concert et du coup je vais vous emmener avec moi, alors c'est parti Donc voilà, je vous retrouve une demi-heure plus tard à peu près, euh, je suis préparée, je suis maquillée, ça se voit d'ailleurs. <rire> Et puis euh, voilà, je vous montre un peu comment je suis habillée, je suis habillée un peu comme une fille pour une fois, <rire> pour une fois. <rire> Et puis voilà, euh, puis je vais vous montrer aussi euh, ce que j'emmène avec moi du coup pour l'occasion. Voilà, j'ai fait une liste euh, avec toutes les chansons que je vais faire à peu près dans l'ordre, j'en ai prévu... Euh... Un peu plus parce que normalement je, je passe pendant trois quarts d'heure à peu près. On verra bien. Donc j'ai prévu un peu toutes les musiques que je savais faire. Il y en a qui sont pas dedans mais c'est pas grave. Euh, je pense que ça fait plus de trois quarts d'heure. Euh, mais on verra déjà sur place. Je pense que j'en ai assez. Donc du coup là ce que vous voyez à l'arrière c'est euh, ma guitare. Du coup euh, dans sa housse. Je vais pas la sortir parce qu'elle est déjà toute prête et tout. Euh, ici... Du coup j'ai euh, le CD avec euh, les, instrum ouais, les instrumentations euh, enfin, les instrumentales pardon les instrumentales euh, de SOS parce que je vais faire SOS et euh, somewhere quelque part, somewhere somewhere est là. Euh, parce que celle-là je ne les joue pas à la guitare, je prends une, instru une instrumentale parce que, euh, parce que je ne sais pas les jouer tout simplement et euh, le truc à ne surtout pas oublier c'est pour ça que je l'ai mis là parce que sinon je, je suis sûre que je l'aurais oublié c'est euh, mon capot d'astre parce que sinon euh, la moitié des chansons je peux pas les faire <rire> donc voilà donc c'est à peu près tout ce que, ce que j'emmène c'est déjà bien <rire> c'est déjà pas mal donc voilà donc voilà on vient de partir euh, bah, de chez nous en fait et euh, il est du coup midi un, à peu près midi et euh, on met à peu près une demi GPS, hein. et euh, je, je commence normalement à midi 45 donc euh, je serai là normalement un quart d'heure avant, avant ma prestation pour pouvoir un peu voir les lieux, et puis euh, voir un peu euh, comment ça s'organise, etc. Donc, euh, donc voilà, j'espère que tout se passera bien C'est Le concert est maintenant terminé, euh, ça a vraiment été un réel plaisir, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde mais c'était pas grave parce que j'ai pris énormément de plaisir à jouer, à chanter et puis il y avait des gens qui chantaient avec moi, qui tapaient dans les mains, qui me souriaient et du coup c'est vraiment ça qui me fait le vraiment le, vraiment, vraiment le plus plaisir dans, dans cette passion là en fait et du coup je remercie vraiment euh, l'association euh, Émeraude euh, de l'ISI sur Ourc, de m'avoir et de m'avoir encouragée, etc. Et, et, euh, et vraiment, quand vous voulez, je reviens, je reviens avec plaisir et, et ça a été vraiment, vraiment bien. Donc voilà, et puis euh, je vous invite vraiment à, à, aller, à aller soutenir euh, l'association Emro, euh, qui en fait euh, se, se bat pour les maladies orphelines et les maladies rares. Et, euh, et du coup, euh, allez les soutenir. Je vous mettrai euh, les liens des réseaux sociaux et du site internet euh, quelque part. Et, et sur ce, je vous, je vous fais d'énormes bisous et à une prochaine fois. Ciao